Comparatif, quel polygone choisir en 2022 Comme j'ai Bac plus 8 en géométrie, hashtag TrueStory, je me permets d'apporter ma contribution au comparateur en ligne avec ce test des meilleurs polygones du marché. Je précise que ce n'est pas un article sponsorisé. Platon a bien essayé de me filer trois bifetons pour que je cause ces solides, mais j'avais la flemme de dessiner de la 3D. Eh ben reste avec tes trucs plats, loser. Platon n'est pas trop plat, on dirait Attention, ce classement se veut objectif, avec des tests rigoureux. Vous me connaissez, c'est pas mon genre de dire des conneries. cette partie On évacue rapidement les projets fantaisistes, comme l'Enagone à un seul sommet ou le Digone à deux. Peut-être de l'avenir dans la géométrie sphérique, mais à mon sens, la techno est encore loin d'être mûre, à réserver aux early adopters. Le triangle, le Nokia 3310 des Polygones, old school mais indétrônable. Avantage La simplicité, la stabilité, aucun risque de concavité ou d'auto-intersection, bref, un must du kiss. Kiss pour keep it simple, stupid, soit reste simple, camarade. Inconvénient, l'incompatibilité entre la version rectangle et la version équilatérale est un peu rageante. Pas de risque d'auto-intersection, va dire ça au triangle plat. Le quadrilatère, résolument plus moderne et plus modulaire. Carré, losange, parallélogramme, rectangle, trapèze, cerf-volant. Avantage, ça reste une valeur sûre qui a su pérenniser sa position de leader du marché sur le long terme. Inconvénient, la marque se disperse beaucoup trop dans ses différentes gammes, on s'y perd. Peut-être un besoin de recentrage sur le carré Recentrage sur le carré On va quand même pas faire la quadrature du cercle. Le pentagone, petite bourse, passez votre chemin on est clairement sur un produit de luxe. Avantage, la robustesse du savoir-faire états-unien. Inconvénient, sa réputation a pris un coup avec les révélations de Snowden sur la surveillance aux États-Unis. L'hexagone. Pour les adeptes du Made in France, notre produit Cocorico a su imposer son style dans un paysage pourtant déjà bien saturé. Avantage, très pratique pour mailler un terrain en 3D isométrique. Inconvénient, être né sous son signe, c'est pas une gloire en vérité. Ta ta ta L'heptagone. Avec ses sept côtés, il avait une certaine audace mais peine à trouver son public. Avantage, Franchement, aucun. Bancal. Inintéressant. Inconvénient Un énième projet fantaisiste basé sur un financement participatif sans l'endemain. Recalé. Next. Cette violence l'octogone. Ne boudons pas notre plaisir, l'audace paie parfois et ses huit côtés sauront gravir les polygophiles en quête de sophistication. Avantage, peut joliment remplacer votre vieux carré démodé avec ses élégants chanfreins. Inconvénient, une connotation baston qui rebutera les plus pacifistes. Octagone L'Enneagone. Non mais sérieusement, est-ce qu'après l'échec de l'heptagone, on avait encore besoin de ce genre de fantaisie Enneagone Enneagone eh bah, bon, qu'il y reste. Cette sauvagerie Le Decagone. Définitivement un destructeur qui a su tirer son épingle du jeu malgré un nombre un peu exagéré de 10 sommets. Avantage Probablement le meilleur choix esthétique avec la possibilité de l'organiser en étoile. Inconvénient Un peu fade à côté du Café Gone. Le Carlos Gone. Tordu et fuyant, c'est le produit qui divise le plus entre aficionados et haters. Avantage Facile à ranger dans une malle. Inconvénient, il y a un risque de complicité d'abus de biens sociaux, elle possédait, faites gaffe. Le Chilogon, un polygone à mille sommets. Surenchère ou avant-gardisme décomplexé A vous de juger. Avantage, l'exotisme de l'Amérique du Sud. Inconvénient, est-ce qu'au bout d'un moment, on n'aurait pas plus vite fait de prendre directement un cercle Conclusion. Voilà, j'espère que ce test vous a plu et qu'il vous aidera à faire votre choix dans le marché toujours plus fourni du polygone. Perso, je suis encore plus paumé qu'avant. J'hésite à acheter une droite du coup. Si vous avez aimé cet article, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à Grisbouille et à me soutenir sur la plateforme de votre choix. En attendant, vous pouvez utiliser le code promo POLYBOUILLE pour vous procurer le polygone qui vous a le plus convaincu. Et appuyez sur la cloche Sur ce je vous laisse avec un dernier polygone. Tantantant 10 secondes Hum, c'est limite, mais je valide la chute.